La chaussette verte de Lisette, de Katharina Valks. Par une belle journée ensoleillée, Lisette s'en va faire un tour. Elle n'est pas encore très loin, quand elle trouve une chaussette, une jolie chaussette verte. « J'en ai de la chance, se dit Lisette. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une si belle chaussette. » Elle l'enfile et continue gaiement son chemin. Peu après, Lisette rencontre Matou et Matoche, les frères chats qui adorent l'embêter.